Nous sommes de retour sur les routes de France. Dans ce nouvel épisode d'Hyperlien, nous partons visiter un village tout entier, à Arvieux, en Aveyron. Ceux qui y vivent, ceux qui y travaillent, ceux qui l'administrent, ceux qui le visitent, tous ces gens ont décidé de résister à l'isolement géographique, notamment grâce au numérique. Mais pour rejoindre Arvieux, ce n'est pas une masse à faire. Alors on est dans le paris Rodez de 22h, un fabuleux train-couchette comme celui-ci. Il ne reste plus que deux lignes comme ça en France. Et si tout va bien, on va arriver à Modas au petit matin Et dans un nouvel épisode d'Hyperlien, l'autre visage de la France numérique. Et bien maintenant on a 45 minutes de voiture dans la campagne avéronnaise avant d'arriver à notre point de rendez-vous, la mairie d'Arvieux. Gilles ouais, Bougnol, donc je suis euh, à la base je suis artisan et je suis devenu maire du village. Voilà, c'est euh, une commune de, de un peu plus de 813 habitants exactement, au dernier recensement. Voilà, c'est une euh, commune très étendue avec euh, trois, bourgs, trois bourgs principaux, l'Arvieux. Caplong et Saint-Martin-des-Faux. Ben, le défi, c'est de vaincre l'isolement, c'est de vaincre la baisse démographique. Donc, le projet, le projet, c'est le projet lié au numérique. C'est un pari qui a été lancé, comme on le disait tout à l'heure, il y a 20 ans, grâce à l'arrivée de, de, de quatre jeunes pour monter leur start-up. Et voilà, le pari d'Arvieux, ça a été à l'époque de choisir ces jeunes, parce qu'ils avaient lancé un appel à, aux communes de tout du territoire, et c'est Arvieux qui a répondu. Là, on se rend chez Laetis, une entreprise installée en 1998 à Arvieux, et ils vont nous expliquer comment tout ça a commencé. Euh, Sophie Thérisse, euh, je, ben, je travaille à l'entreprise Laetis depuis le mois d'août, et puis sinon, j'habite à Arvieux depuis 20 ans. Euh, Vincent Benoît, j'ai créé euh, la Scope Laetis euh, en 1998, et j'habite, euh, pareil, depuis 20 ans. Euh, alors, il faut imaginer en 1998, Internet a commencé, euh, on avait dit, bah, nous on va faire l'effort de s'installer, est-ce que vous pouvez euh, nous fournir un local qui serait gracieux pendant deux ans Et en fait, il n'y a qu'Arvieux qui a répondu, et on a débarqué là à 5, on a été une des premières colocations du village, puisqu'en fait, on, on est tous arrivés en même temps, on a loué une maison, on habitait tous ensemble. Quoi. Ça déjà, c'était un peu surprenant. <rire> il faut imaginer que quand on arrive à 24 ans dans un village, euh, qu'on sort le mercredi en euh, en pleine journée, ben, on ne voit pas forcément euh, grand monde. Mais à côté, en fait, il y avait plein de projets. Il y avait le comité des fêtes, en fait, qui est un gros comité des fêtes. Et du coup, on a été tellement remplis de créativité, de la vie culturelle et sociale, et surtout de l'accueil. Dans l'histoire, c'est que s'il n'y avait pas eu cet accueil, cette créativité socioculturelle, pour nous, à, à 24 ans, on, on plantait la boîte parce que psychologiquement, euh, bah, ça n'aurait pas été tenable. Quoi, voilà. bah, on a vu que ça marchait. Et, et euh... Donc moi, en parallèle de, de l'entreprise d'AITIS, ben, j'ai créé avec la mairie, la médiathèque et la cyberbase. On met une salle, on donne des ordinateurs, ou les gens donnent des ordinateurs. Les gens, ils venaient, il y en avait qui savaient, il y en avait qui ne savaient pas, ils venaient s'interformer. Donc ils venaient le week-end, il y avait la salle ouverte. Et ça, ça a, été, euh, ça a prouvé à la collectivité qu'en fait, il ne fallait pas faire qu'une médiathèque, mais aussi une cyberbase. Et que le, la principale chose qu'il fallait faire dans la là c'était de la médiation, c'est-à-dire apprendre aux personnes exclues du numérique à utiliser une souris, aux retraités, et notamment à des personnes âgées qui peuvent avoir le sentiment d'isolement, qui ont leurs petits-enfants à distance, de pouvoir envoyer un mail, le recevoir. Là, on arrive à la médiathèque et à la cyberbase d'Arvieux. C'est un peu la jeunesse du projet, la ZAN, la zone d'activité numérique d'Arvieux. Donc on va aller voir Marie qui va nous en dire un peu plus. Donc le Cantou est un lieu euh, multiple et varié. On peut l'assimiler à un, un tiers-lieu. On trouve ici au rez-de-chaussée le bureau d'information touristique et puis euh, une agence postale communale. Euh, ensuite au niveau du, du, où l'on se trouve, là, on est sur euh, la médiathèque et une maison de service au, au public. Et ensuite à l'étage on a euh, la cyberbase, donc espace euh, numérique qui existe aussi depuis la création du Cantou et qui a pour but d'accueillir différents publics, enfants, ados, adultes, personnes âgées, professionnels, particuliers, associations, sur tout ce qui peut être activité liée au numérique. C'est un service de proximité qui est hyper intéressant et on essaye d'être au mieux bienveillant et convivial, donc on est toujours sur des rencontres intéressantes. Ça permet aussi de savoir ce qui se passe dans le milieu associatif et de faire des ponts, des liens entre les activités, entre les projets des uns et des autres, entre les personnes, etc. Donc on est sur un lieu de vie, au-delà d'être sur un lieu de service. Vous euh, verrez comment c'est organisé, maintenant on vous expliquera, on a une dizaine de d'ordinateurs euh, fixes, on a des ordinateurs portables, des tablettes. Euh. Moi je suis euh, animatrice multimédia, je me définis comme ça. La cyberbase, alors concrètement, on propose euh, des, des ateliers d'initiation et un peu plus euh, perfectionnés après pour pour les personnes déjà initiées, euh, sur des, des apprentissages de base comme utiliser une tablette ou transférer ses photos euh, d'un smartphone à un ordinateur. Quand des gens viennent se connecter, ben, ils s'arrêtent à discuter en bas pour voir ce qu'on programme comme animation, comme séance cinéma, comme atelier numérique, euh, qui peuvent intéresser leurs parents. Euh, leurs petits-enfants en vacances, donc faire du lien, ouais, c'est vrai qu'un espace comme ça... Euh... Il y a quelqu'un qui m'a dit euh, il n'y a pas longtemps qu'il n'avait pas pris d'amendement internet chez lui parce qu'il voulait continuer à venir ici, à oh. croiser du monde, et à... Tout se mélange et c'est bien. C'était le but euh, de Vincent et Sophie il y a 10 ans et ça y est, on y est, donc... Si on refait l'histoire de tout ce qu'on a fait, ça a toujours été ça, on fait un proto et euh, des fois ça marche pas, des fois ça marche... Mais d'abord on regroupe des gens différents dans un truc, on essaie de faire monter la mayonnaise ensemble. Quoi. Après il y a eu aussi euh, l'aventure euh, Les Locomotivés. Ça C'est en 2012 que l'association Les Locomotivés a été créée. en euh, note. Hein. Euh, ouais, j'ai ouais. révisé. Pour rassembler en fait des producteurs et leur permettre euh, de, de servir des consommateurs euh, sur des produits euh, locaux euh, de qualité euh, sous forme de panier qu'on peut commander sur internet. Chez Emmanuel Vallier, c'est un éleveur de brebis laitières qui, qui transforme une partie de son lait en, en yaourt. Et il vend aussi une partie de sa transformation avec par les locomotivés motivés. Ah, tu ouais. de la foragerie, ouais. Allez, le temps de s'équiper et on ouais. y va. Je me suis installé comme agriculteur en 2010, 2002. Et en 2010, la ferme a été convertie en bio. Au village, c'est marrant, ils nous ont parlé du fait qu'il y avait eu un regroupement, que maintenant les gens vendaient, il y avait des commandes, ouais. etc. Toi, tu ouais. en comment... oui, fais partie Oui, j'en fais partie. Ça simplifie au niveau des ventes, puisqu'on mutualise, euh, mutualise les commandes avec un site internet, que les clients, euh, pour eux, c'est beaucoup plus facile de, déjà de, de rentrer en contact avec nous, de choisir un panier et d'avoir une diversité de produits locaux, de qualité. Et pour nous, ça nous simplifie le boulot, au niveau surtout administratif, au niveau facturation. Au niveau suivi des commandes, au niveau préparation de la commande, il y a un gain de temps considérable. En production laitière et uniquement production laitière, en fait, on est vachement loin du client. Quoi. Et même si on fait un lait de qualité, il ne nous va pas. Je suis Julie, je suis salariée des Locomotivés depuis 2014. Euh, donc les Locomotivés, c'est une association de producteurs et de bénévoles, euh, consommateurs aussi. L'association voilà. est née en 2012, en fait, euh, et elle est partie de l'entreprise Laetis qui est basée à Arvieux. Et l'idée, c'était de mettre euh, le numérique en fait, au service de l'agriculture en hein, se disant, voilà, on peut peut-être faire quelque chose pour avoir accès à des bons produits locaux. Donc euh, les gens en fait commandent en ligne le lundi soir avant minuit et sont livrés le mercredi après-midi dans des points relais. Euh, ils peuvent retrouver du pain, de la viande, euh, des produits laitiers, des œufs. Euh, des légumes, des fruits, voilà. Ben, les locomotivés, oui, ils apportent la nourriture, mais ils apportent aussi la connaissance de ce qu'ils mangent, en fait, tout simplement, parce que les gens ont accès, ils peuvent contacter directement les producteurs, les connaître, euh, voilà, donc c'est au-delà du simple fait de manger, en fait. Euh, sinon, on peut, aller, on peut aller au café. Ah ouais euh, Et puis après, on vient... Euh... Rencontre d'informaticiens, développeurs de projets, ouais. paysans, ouais. ça donne ça. C'est pas mal, hein? hein quand on voit le local, quand on voit les moyens mis en place, ouais. c'est dérisoire, c'est rien. Les gens, pas ils s'imaginent, ouais, ils sont dans le canapé, il faut leur commande, euh, si ils, ils le font le des parallèles avec Amazon euh, ou des choses comme ça. Il <rire> doit avoir une plateforme énorme avec des mecs, ils font ouais. des paniers, ils font rien. Et quand on va leur utiliser un truc, non. Puis sans le vouloir, on devient attractif, quoi. Des villages qui tripe de population en 15 ans. Ah, c'est un de mélange de la ouais. culture, de, de, des paysans, d'événements. Au ouais. départ, les gens viennent spectateurs, ouais. puis après bénévoles, puis ça devient des amis. Et puis l'idée de, de mettre le nid là, de dire ah, mais si j'ai des gamins, c'est que je les élève, je les mets là. Quoi. En 2015, euh, l'entreprise Laïtis se, euh, se pose la question de rester à Arvieux ou pas, parce que dans, dans l'équipe il euh, y a pas mal de gens qui euh, habitent à Rodez et qui font la route à arvieux rodez Et ils m'ont dit écoute malgré la route, euh, si en plus on peut de temps en temps travailler depuis euh, à Rodez, euh, on, on a envie de rester à Arvieux. Et je leur ai dit moi si vous me dites oui, ça veut dire qu'on fait de ce lieu un hors du commun rural et digital. Sinon on finira par partir donc c'est pas la peine de dire on reste là si on fait rien. Attirer des développeurs en France c'est compliqué. En environ, c'est encore plus compliqué, et à Arvieux, vous imaginez. Donc, en fait, s'il n'y a pas quelque chose qui donne envie aux gens de venir, ben, c'est impossible de se développer ici. Il s'est passé une autre chose en même temps, puisque je suis aussi conseiller municipal. Il y a un nouveau mandat qui est arrivé, on a choisi de faire une démarche participative. Et en fait, il y a dix projets participatifs qui se sont montés en même temps notre idée de faire un espace de coworking pépinière. Et tous ces projets qui sont arrivés, c'est des ingrédients qui se sont mis petit à petit, qui ont été faits par des gens différents, par des participations différentes, tous ces ingrédients c'est fini par devenir une mayonnaise qu'on a mélangée Il se trouve qu'on est en train de créer un concept, c'est qu'on est en train de créer un tiers lieu villageois, c'est que c'est plus le coworking pépinière, c'est tout le cœur de village. Donc du coup, le concept de zone d'activité numérique, ZAN, a été inventé. Ça a été appelé zone d'activité numérique parce que ça permettait en fait à l'ensemble des acteurs de territoire de comprendre que des fois on finançait une zone d'activité industrielle, des fois une zone d'activité artisanale, et que là c'était une zone d'activité numérique qu'elle avait un, possiel, un potentiel de passer de 20 à 35 emplois et que c'était pas moins bien qu'une zone d'activité artisanale. Donc là on se rend sur le chantier de la ZAN, la zone d'activité numérique, pour rencontrer le président de la communauté de communes. On sera prêt le 9 juin, oui. On sera le 13 juin, on... Oui, le 13 juin, oui. La ben c'est un projet euh, public-privé, puisque l'ITIS ouais. participe financièrement aussi euh, euh, donc à l'élaboration de, de cette zone d'activité numérique. Je pense que dans des territoires comme les nôtres, notamment, on a l'impression, nous les élus et, et les habitants du territoire, c'est pareil, que. Qui n'y a rien à faire, qu'on est, qu est voué à, pas à disparaître, mais à végéter euh, sur nos territoires. Euh, alors que ce n'est pas du tout vrai en réalité, c'est pas du tout vrai. Arvieux en est, est vraiment un exemple euh, concret, mais il ne faut pas hésiter. Euh, pour, aux élus qui, qui n'osent pas passer lancer, il ne faut pas hésiter. Puis on ne peut pas y aller seul. Hein, il faut, nous, on est parti interco, commune, euh, partenaire privé, enfin, euh, Lightis. Like euh, à, à, à plusieurs, euh, je crois qu'on on arrive à tout. C'est euh, groupé, uni et volontaire. Et être très pugnace et, voilà, je pense que c'est la, la recette pour arriver à ce qu'on a fait. Ce qu'on vous raconte là, le rêve du jardin, tous ces lieux, comme vous avez dit, tout ce cadre de village, on lui a donné un nom, C'est ce qu'on appelle une marque partagée, mais ça c'est Prout Prout, mais en gros, c'est un truc qui va appartenir à personne. C'est un nom de lieu, ça s'appelle le Jardin d'Hervé. C'est un lieu où on a envie de cultiver ensemble de même. Ce qu'on a appris dans cette démarche, ce qu'on a appris en 20 ans, on a envie de le partager et on voudrait être une école, du connaître on toi-même, une école de l'art du faire ensemble. En tout cas, le projet du jardin, c'est comment inventer les villages de demain. Mais au-delà des villages, c'est comment des... Comment inventer des communautés, euh, soit de travail, soit villageoises, soit citoyennes, un peu inspirées, où rien que le faire ensemble, c'est déjà joyeux. Quoi. Et un jardin, en fait, ça représente ça. Ça représente un lieu qui est cultivé par l'être humain, en fait, euh, qui est aussi un écosystème, et que, où chacun peut donner de, de sa compétence. Il y a ceux qui vont euh, maîtriser euh, le labour, euh, ceux qui vont avoir la main verte, ceux qui savent arroser les plantes. Euh, ceux qui s'occupent de la pépinière, ceux qui s'occupent des jeunes pousses, enfin voilà on a tout ça. Et donc. dans cette métaphore du jardin, malgré tout, ça n'aurait pas été possible s'il n'y si avait pas eu aussi ce, ce terreau fertile qui, qui, qui permet que, que, eh ben, que nous on arrive et qu'on on, on, enfin, on plante des graines et qu'elles, vont avec, le, avec les bons soins de, de tous, euh, pouvoir germer et pousser. officiel des trains de nuit c'est train d'équilibre des territoires. Mais aujourd'hui, l'isolement géographique de certains villages peut aussi être équilibré grâce au numérique. Arvieux en a un bel exemple. Après avoir rencontré les habitants d'Arvieux, on se rend compte que le numérique, ici encore, n'est qu'un outil. Un outil qui permet de nouvelles formes de démocratie, de nouvelles manières de travailler ou de développer des activités locales. Plus que jamais, le numérique n'est pas que technologique. Il est aussi social, politique, économique. Et il ouvre le champ des possibles, à vieux comme ailleurs. À dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Hyperloop.